Donc euh, voilà, l'enregistrement commence. Donc, nous avons la joie d'écouter Édouard Robrecht, maître de conférence en philosophie juive à Aix-Marseille Université et membre du Centre Paul de Février, qui va nous parler. Donc, continuons après le targoum que Jean Massonnet nous a présenté brillamment juste avant. Maintenant, on va parler du Midrash. On va voir ce que c'est que ce mot compliqué d'herméneutique. Édouard, à toi la parole. Oui, bonjour. Merci euh, François. Merci à tout le monde, hein, Jean, Jean de sa très belle, très belle intervention, très touffue euh, vraiment, il nous a fait voyager un voyage absolument remarquable dans les méandres de, du Targum et du Midrash donc c'était absolument passionnant donc, ce que je vais, donc je vais essayer d'expliquer ce que c'est l'herméneutique rabbinique donc l'herméneutique c'est un terme volontairement grec hein, ça, fait, ça, ça, ça vous fait penser que c'est important, mais l'herméneutique ça veut tout simplement dire l'interprétation hein, ça peut venir aussi du grec, peut-être Hermès aussi, hein, un, un des vieux grecs L'important ici, c'est l'interprétation rabbinique. Et euh, premier point important euh, sur lequel je voudrais euh, attirer votre attention, hein, c'est que quand je dis interprétation, et donc euh, pour, pour dire herméneutique, pour dire midrash, en fait, c'est le, le terme hébreu, c'est le midrash, on a l'impression que l'interprétation est seconde, hein, pour ne pas dire secondaire par rapport au texte. Autrement dit, il y aurait d'abord le texte qui a son sens en lui-même, hein, et l'interprétation, elle viendrait faire des fioritures autour de ce texte, elle viendrait même ajouter certaines choses, comme on l'a vu dans le Targum, mais finalement, euh, finalement elle n'ajouterait rien au texte, elle n'est qu'interprétation. C'est contre cette idée-là que je voudrais aller pour vous faire comprendre que le Midrash, bien sûr, c'est l'interprétation, mais cette interprétation n'est pas seconde pour les rabbins. Elle est, on va dire, euh, elle, naît en, elle naît en même temps que la révélation elle-même. Et donc, il n'y a pas de révélation sans interprétation, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte lisible. Donc, il n'y a pas de Bible sans interprétation. Ce n'est pas que le texte existe déjà par lui-même et fait déjà sens par lui-même. Non, il faut tout de suite entendre à travers le texte la notion d'interprétation. Voilà, c'est ça que je voudrais développer. Hein. Et pour ce faire, je vais euh, diviser alors mon, mon introduction en trois points. Hein. Je vais faire une introduction assez, assez large quand même. Et puis, dans la suite, je prendrai un exemple parce que les introductions, c'est toujours intéressant, hein, parce que ça clarifie les choses mais rien ne vaut un exemple concret euh, d'un bon Midrash hein, pour vous faire goûter hein, de ce vin ancien nouveau hein, qu'est euh, précisément la tradition midrashique, c'est-à-dire l'interprétation, c'est-à-dire, je ne répéterai plus, l'herméneutique rabbinique. Hein. Et je veux vous montrer justement, quand j'ai parlé de, fin, de vin nouveau, hein, si vous voulez, c'est une source de vie, hein, mais c'est une source vie, aussi vinicole qui nous fait tourner la tête parce qu'elle nous, euh, nous réapprend à rêver nos vies et pas seulement aller vivre dans les catastrophes qui, trop souvent, nous, nous, nous font nous rencontrer. Par exemple, cette journée, on aurait dû pouvoir la partager de vive, de vive voix et de vive face, et malheureusement, heureusement qu'il existe la technique, mais on la fait quand même de manière un peu moins, moins sympathique. Ceci dit, il faut garder le lien, il faut garder la vitalité de ce lien, malgré tout, et la technique doit être remerciée par ça, et aussi les gens qui s'attellent à cette technique et qui, et qui ont investi dans, dans ce travail. Voilà, donc mes trois points d'introduction, c'est d'abord le Midrash, ce n'est pas donc simplement une méthode de lecture, c'est bien sûr la méthode de lecture rabbinique de la Bible, c'est évident, mais ce n'est pas seulement une méthode de lecture, c'est aussi derrière ça, une manière plus profonde, une anthropologie, et on pourrait même dire une théologie. En fait, le Midrash, c'est le lieu même de la relation de l'homme avec Dieu, et donc il est... Euh, tout à fait central, c'est comme s'il si ne pouvait pas y avoir de révélation sans midrash. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut opposer en fait deux choses, deux visions de la relation avec Dieu et donc de la révélation, hein, tout à fait opposées. La première, si vous voulez, mais pour prendre une, une image, hein, c'est l'image de la révélation comme soleil éclatant hein, qui vous inonde de sa vérité hein, et ne vous laisse pas le choix parce que euh, la vérité du soleil, elle ne se discute pas. Hein, c'est la source de la lumière et donc la source de toute vérité possible. Donc, on a dans cette première approche, une approche de la révélation comme dévoilement. En fait, La, le, la révélation serait le dévoilement de Dieu dans sa grandeur. Hein. Il s'imposerait donc dans son évidence et il faudrait ajouter aussi dans sa violence. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas discuter. La vérité divine, est elle est ce qu'elle est. Et donc, elle s'impose à vous dans toute sa force et aussi dans toute sa violence, puisque vous n'avez qu'une seule chose à faire, une fois que vous rencontrez Dieu, c'est de vous soumettre à sa divinité, c'est-à-dire à sa maîtrise totale sur vous. Voilà, ça c'est une première. C'est souvent comme ça, même, même si on ne s'en rend pas compte, qu'on considère la révélation comme une espèce de dévoilement total de la vérité divine. Par rapport à cela, justement, l'approche la, midrachique est de dire que non, quand Dieu se révèle, eh bien, il ne se dévoile pas, il parle. C'est quand même intéressant, ça. Hein Et là, on se, rejoint, on se rejoint tout à fait, aussi bien juif que chrétien. Le cœur de la révélation, c'est quoi Mais C'est précisément la parole, hein le verbe chez vous. Hein Et je vous donne la parole, le d'avoir, le dibo, euh, c'est-à-dire euh, autre chose que le dévoilement. Il, si vous voulez, quand il se réveille, il ne vous envoie pas des photos hein, pour vous prouver son existence, <rire> par exemple. Hein D'où la question que vous pouvez toujours vous poser, existe-t-il vraiment alors, vous avez confiance dans sa parole, donc est bien, il est bien derrière sa parole, il se tient derrière sa parole, vous pouvez avoir confiance en sa parole. Oui, mais pourquoi alors Il n'a pas envoyé une photo, ce serait quand même beaucoup plus rassurant pour nous. Non, il n'a pas envoyé une photo, et il nous a parlé parce que la parole respecte la distance entre lui et nous, entre Dieu et l'homme à qui il parle, parce que Dieu veut cette distance. Il cherche en se révélant, à interpeller l'homme, à lui faire signe, bien sûr, c'est évident. Mais à travers ce signe, il veut se retirer lui-même pour en appeler l'homme à sa responsabilité pleine et entière face à lui. Et donc, le cœur de la révélation n'est pas le dévoilement, c'est l'appel par la parole à la responsabilité unique, entière et irréductible de chacun d'entre nous. Voilà pour la tradition rabbinique, pour le Midrash, le cœur de la révélation, hein, et donc aussi le cœur de ce qui va devenir le Midrash, c'est-à-dire de l'interprétation. Pourquoi faut-il donc que j'interprète dès que Dieu me parle Eh bien parce que si sa parole me fait signe pour que je prenne ma responsabilité, mais tout de suite elle en appelle à ma responsabilité, c'est-à-dire hein, à mon interprétation. Hein, comme, exactement comme, vous avez entendu déjà maintenant euh, un, une autre, euh, un autre sens du mot interprétation, c'est exactement comme un, un acteur au théâtre, va interpréter une pièce il va s'y mettre corps et âme et ce sera un bon acteur ou ce sera un très mauvais acteur parce qu'il va faire que réciter la leçon apprise et bien de la même manière quand Dieu vous interpelle par sa parole qui se fait texte et bien il vous demande de vous investir complètement corps et âme je l'ai dit dans cette interpellation dans la réponse que vous allez faire à cette interpellation pour le dire d'une autre manière, si la parole de Dieu, c'est un message d'amour à l'homme, eh bien, euh, l'homme doit répondre à ce message en s'investissant dans la relation, bien sûr, hein, c'est-à-dire en, en répondant présent. Voilà. Donc, des, deux, deux modalités, si vous voulez, de révélation, hein, le dévoilement ou la parole, et bien sûr, le midrash choisi d'un de deuxième, c'est-à-dire une modalité où Dieu, en même temps, nous interpelle, mais en même temps, se retire, pour nous inviter à notre responsabilité et donc à notre présence, à notre place. Deuxième point, hein, je ne suis que dans l'introduction, elle est importante, mais je vais que même relativement vite pour passer au Midrash. Deuxième point, c'est que donc, la révélation suppose toujours la réception humaine. La notion de réception, elle est importante hein, euh, et fondamentale en fait. Dès que Dieu parle, eh bien, je l'entends et je l'interprète à ma manière. Et quand je dis « je », c'est aussi bien moi que le peuple ou que mon peuple. Et donc la révélation n'est pas une simple transmission d'un contenu que je recevrai de manière complètement passive. Elle suppose au contraire une capacité d'accueil active qui fait que je suis capable de l'entendre tout simplement. On a parlé ce matin très bien avec le, le, le chapitre de Néhémie, là, que le peuple comprenait, que le peuple entendait hein, que ce qui lui avait été transmis. Pourquoi est-ce que c'est important Mais ça veut dire que euh, la révélation de nouveau, ne, vous n'êtes pas un simple objet de Dieu qui vous parle, et oui, vous, vous êtes complètement passif. Non, ça demande votre activité, l'activité de votre intelligence, entre autres, de votre entendement, de votre écoute, hein, votre activité pour être présent à cette, à cette interpellation. Je, je vous donne un exemple qui est quand même fondamental. On vous dit par exemple, en tout cas dans la Bible hébraïque, ben dans la Bible hébraïque, Dieu ne parle une langue, enfin une deuxième aussi, grosso modo l'hébreu et un peu d'araméen. Alors, si bien sûr on ajoute le, le nouveau testament, ça va faire et certains textes de, que la Bible chrétienne a ajouté, ça va faire trois langues. Il parle aussi le grec, hein mais en tout cas, si, si je retiens donc cette première, euh, cette première affirmation que Dieu parle l'hébreu, mais s'il me parle l'hébreu, ça veut dire que je comprends l'hébreu. Et si je comprends l'hébreu, ça veut dire que je connais la langue, mais qui m'a appris la langue, mais mes parents, mon peuple, le, le lieu dans lequel je vis, hein et donc. La révélation elle-même, si Dieu parle une langue et s'il veut, veut nous parler, il n'a pas le choix, il doit nous parler une langue, hein, dans notre cas, c'est l'hébreu, eh bien, euh, ben je dois comprendre l'hébreu et je dois donc avoir déjà une capacité linguistique de base pour comprendre ce qu'il me dit. Sans cette capacité linguistique, donc cette capacité à répondre et à entendre, eh bien, euh, Dieu peut, peut dire tout ce qu'il veut, hein, je ne comprendrai rien du tout. Voilà, et donc l'être humain fait partie déjà, de l'avènement la, la, au sens de la révélation elle-même. Il n'est pas purement passif. On peut aller plus loin, hein? quand je dis la langue, ce n'est pas seulement la langue, c'est aussi la culture. La parole de Dieu résonne dans une culture, par exemple la culture hébraïque, et puis grâce aux chrétiens, elle a résonné dans beaucoup d'autres cultures. Et bien à chaque fois que la parole de Dieu résonne dans une, dans une culture, elle, elle commence à faire sens au cœur de cette culture et de sa vie propre vous comprenez d'ailleurs, et ça c'est important de l'entendre ici que donc lorsque Dieu parle à l'homme, il prend un risque il prend le risque d'être mal entendu, mal interprété oui mais c'est un risque inhérent à, la, à toute révélation et donc quand les chrétiens se mettent à faire valoir la, la, la révélation biblique partout dans le monde en la traduisant partout, ce qui est remarquable hein, ils prennent aussi un risque ben, précisément, le risque de la, de la mal faire entendre, c'est-à-dire d'avoir une interprétation qui serait destructrice finalement de la révélation elle-même. Donc il faut faire très attention, hein. l'humain est tout de suite investi d'une responsabilité par rapport à la, divine, à, la, à la parole divine, et donc le cœur de cette responsabilité, bien sûr, c'est de faire vivre cette parole divine dans le bon sens du terme et non pas de la faire mourir ou d'en faire un instrument de mort. Comme on le voit malheureusement ces derniers temps, hein, certains utilisent le divin hein, pour en faire un instrument de mort. Et donc il faut euh, empêcher cela, c'est-à-dire être responsable de la parole de vie que le Créateur nous a donnée hein, dans le bon sens du terme. Donc il y a une, y a une réelle. Euh, et donc faire évoluer la culture de ma société, c'est ça que ça veut dire, hein, de telle manière à ce qu'elle devienne capable d'entendre dans le sens positif. Ce que la transcendance essaye de. de les signes qu'elle qu me fait parvenir, et là où elle essaye de me faire advenir à ma propre, euh, ma propre responsabilité. Je vous donne juste deux exemples qui sont très importants de cela. Hein. Euh, cette, cette manière d'être, si vous voulez, de, de l'interprétation, d'être congénitale de la révélation. Hein. Lorsqu'au début du, du, du livre de, de, de, du Deutéronome, Moïse va, on, on nous dit que Moïse va commencer à interpréter. Je retrouve le texte rapidement, c'est au chapitre 1 bien sûr. On nous dit que Moïse va commencer à interpréter le, la parole divine. C'est au verset, voilà, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Torah Donc Moïse a commencé à interpréter cette Torah en disant. Donc on peut comprendre, c'est intéressant que tout le livre du Deutéronome, hein, c'est le, le Kouk entre autres qui parlait de cela, le livre du de Deutéronome est donc une interprétation de Mo, par Moïse de la parole divine qui se trouve dans les quatre premiers livres. Et donc tout le, tout le livre du de Deutéronome serait déjà l'interprétation humaine de Moïse, par Moïse, de la révélation divine. Comme si donc l'interprétation était déjà inscrite au cœur de la révélation, un, un livre sur cinq serait déjà interprétatif. Et je vous rappelle, la belle image ici, on a parlé du puits ce matin, hein, Jean en a très bien parlé ce matin, le puits de Jacob par exemple, hein, ici aussi, br. on, on dit Moïse a commencé à interpréter, ce n'est pas le mot Midrash, bien que ça, ça pourrait l'être aussi, mais c'est le mot br qui signifie le puits. C'est-à-dire littéralement, Moïse a commencé à puiser dans la Torah, comme si la Torah était une source de vie, Fallait puiser, à laquelle il fallait venir puiser en interprétant précisément, c'est-à-dire en faisant surgir de, du puits, hein, qui est toujours le même trou, hein, c'est toujours le même, mais il y, a, comme il y a une source à la base de ce trou, je fais surgir sans arrêt du nouveau, hein, et vous comprenez maintenant pourquoi on dit que quand Jacob hein, a fait rouler cette pierre du puits, les os sont montés à lui, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité à faire surgir du plus à partir du moins, mais c'est ça précisément l'interprétation, on va faire surgir de la vie au milieu du désert, là où il n'y avait pas de vie. Mais c'est ça l'interprétation. Et donc, vous voyez que l'interprétation est congénitale avec la révélation. Deuxième exemple, et ça c'est un exemple très important, c'est ce que vont dire les rabbins. Les, les rabbins vont dire que la Torah orale, l'enseignement oral, est aussi ancien que la Torah écrite. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la Torah écrite ne fait pas sens s'il n'y a pas une capacité de réception et de transmission qui est la Torah orale. Et donc, c'est très important de comprendre que la Torah orale n'est pas un ajout, comme quelque chose qu'on qu mettrait en plus. Ça, c'est les, les gens comme les Sadducéens ou comme les, les Karaïtes qui ont prétendu que ce n'était qu'un ajout et qui ont bien sûr remis en question fondamentalement la tradition rabbinique. La tradition rabbinique, c'est le Midrash. Parce que c'est cette prise de conscience, si vous voulez, ça nous a pris du temps hein, pour prendre conscience de manière explicite. Mais c'était déjà là depuis très longtemps, c'est cette prise de conscience qu'il n'y a pas de révélation sans interprétation. Et donc sans midrash, sans herméneutique. Alors ce que je vous dis, hein, les, les historiens me diront, oui c'est intéressant mais c'est faux. Hein. Il y a d'abord eu la prophétie, hein, et puis il y a eu la fin de la prophétie, et seulement... Dans l'histoire, l'émergence progressive du Midrash, par exemple, à travers les Targumim, on voit qu'on commence à faire ré référence à des Midrashim, etc. Oui, peut-être que les historiens ont un peu raison, mais je n'ai pas tout à fait tort. <rire> Pourquoi mais Parce que quand vous faites attention au texte, vous voyez que le Midrash, même dans la prophétie, est déjà à l'œuvre. Je vous ai parlé de Moïse qui commence à interpréter, c'est un exemple. Je vous donne deux, petits exemples, deux autres petits exemples intéressants. Le, le mot « Israël », par exemple. Le terme « Israël », vous savez que c'est « Jacob » qui va recevoir le nom d'Israël. Le nom d'Israël, pour quelqu'un qui connaît l'hébreu, il ne fait aucun doute, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est bâti sur, la même, sur la, exactement la même forme que Ishmaël, par exemple. Et Ishmaël, on sait très bien ce que ça veut dire, ça veut dire « Dieu entendra ». Le sujet est mis à la fin, c'est correct en hébreu, et le verbe bien explicite l'action du sujet. Ishmaël, ça veut dire « Dieu entendra ». Mais De la même manière, Israël, il n'y a aucun doute, ça veut dire « Dieu règnera ». Tout simplement. Toute, toute personne qui connaît l'hébreu, c'est comme Raphaël, hein, Dieu, Dieu guérit. Euh, voilà, et toute personne qui connaît un peu l'hébreu, c'est exactement de quoi il s'agit quand, quand il entend ce mot. Hein. Sar, hein, je vous rappelle, je aujourd'hui, c'est le ministre, c'est le prince, c'est donc le, les, celui qui fait partie des, des personnes aptes à régner. Hein. Et donc, euh, Israël veut dire le royaume de Dieu, tout simplement. C'est pas, pas compliqué. Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi, dans euh, le chapitre 32 de la Genèse on nous raconte la lutte de Jacob avec un homme, hein, et puis après, on, à la fin du texte, on pense que ça va être un ange. Hein, et puis finalement, lors de cette lutte, eh bien, Jacob va le retenir, il va dire « bénis-moi », et lui dira, il va demander « quel est ton nom ?» Il dit Jacob, et il va dire « ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Parce que, ajoute le texte, tu as lutté contre les, contre les dieux et contre les hommes, et tu as pu. Étrange verset, étrange passage. D'ailleurs, c'est un des passages les plus obscurs. Hein Il y a quelques passages comme ça dans la Bible. Un des passages les plus obscurs de, de toute la Torah. Donc, pourquoi faut-il que Israël désormais signifie autre chose que ce que ça signifie de manière obvie? On va vous dire que Israël, c'est parce que tu as lutté, qu'il s'arrête à, à Adam, avec Dieu, avec les dieux et avec les hommes, et tu as pu. Donc, le Israël ne signifie plus le royaume de Dieu, ce que ça signifie de manière littérale. Ça signifie désormais le lutteur, de, celui qui lutte contre Dieu. Mais vous voyez ici un, un exemple de Midrash déjà à l'intérieur même du texte biblique. Le texte biblique est en, est en train de vous dire que croire que le royaume de Dieu c'est tout simple, c'est Israël, c'est trop simple. C'est un peu plus compliqué que cela. Jacob, pour pouvoir devenir Israël, il doit lutter contre les dieux et contre les hommes. Alors rassurez-vous. Les dieux, en hébreu, ce n'est pas nécessairement la transcendance, ce n'est pas le tétragramme. Ça peut être les anges, par exemple. On l'a vu avec jean Massonnet, ça peut être les juges. Ça peut être, dans ce cas-ci, on comprendra, il a dû lutter contre les idoles hein, ou contre les anges. Par exemple, l'ange d'Esaü, c'est un, un des, une des interprétations midrachiques, Et contre les hommes, c'est-à-dire contre l'Esaü, contre la vanne, etc. Et donc, le royaume de Dieu, ici, n'est plus simple. Il se, il se, il se, mérite, il se, il, se hirrite, il, se, il se de haute lutte. C'est pas du tout une une, une, une, une, une panacée. Et s'appeler Israël, il faut il faut savoir il faut savoir le l'oser. Pourquoi Mais parce que parce que c'est très difficile. Et l'histoire d'Israël a prouvé que malheureusement ce midrash était juste. On ne peut porter le nom d'Israël que de haute lutte dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, et les anges, et les hommes, vous en veulent énormément quand vous portez ce nom. Voilà, vous voyez, déjà un type de midrash au cœur du texte biblique. Donc, vous voyez, ce n'est pas sorti, comme on dirait, de la cuisse de Jupiter, le midrash. Je vous donne un, un deuxième exemple, qui est un exemple que j'aime beaucoup. C'est en Isaïe 2 et en Michée 4, vous avez quasiment le même texte hein, au début du chapitre. C'est le célèbre texte où on dit que allons montons à la maison du Seigneur, il nous enseignera ses lois et, et nous irons dans ses chemins, etc. Et euh, les, plus les nations ne feront plus la guerre, on, on transférera les, les, les, les armes en, en, en, en moyens de récolte, hein, voilà, etc. Car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de Dieu. Donc c'est un superbe passage qui voit euh, donc une, une espèce de vision eschatologique où on voit la paix enfin universelle euh, régner dans le monde. C'est un passage très important. Et pourtant… Vous avez les deux versions qui sont maintenues et qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, chez Isaïe, on va vous dire, toutes les nations vont monter à Jérusalem. Autrement dit, une espèce ici de messianisme universaliste. Chez Michel, pas du tout. On va vous dire, des nations vont monter à Jérusalem. Ce n'est pas la même universalité. Il y a déjà ici ce qu'on peut appeler avec Ricoeur, avec Paul Ricoeur, le conflit des interprétations à l'intérieur même de la prophétie. Et donc, il y a déjà du midrash. Alors, ce qui est remarquable, c'est que donc, puisqu'il y a, on a les deux textes, je ne sais pas qu'elle est véritablement, c'est intéressant, Dieu a dit deux choses. <rire> donc Je ne peux pas trancher, je ne peux pas vous dire que l'universalisme pour tout le monde ou qu'une universalité beaucoup plus douce, c'est ça que veut Dieu. Ou ça que... Non, non, l'hésitation fait partie de la parole divine et nous vivons dans cette hésitation. Ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite d'avance, ça c'est très important, que nous avons des choix à faire et que ces choix, face à Dieu, nous engagent, c'est fondamental. Voilà. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, j'ai choisi ici les plus, les plus importants, ce qui est important ici c'est simplement de vous, vous rendre compte qu'effectivement, vous ne lisez pas la Bible sans vous rendre compte qu'il y a déjà des... des on pourrait dire des dialogues intratextuels entre des textes qui ne sont pas d'accord exactement sur le, sur, la, sur le sens accordé à, à certains textes. Voilà. Alors, donc, les, au niveau, de, je reviens maintenant à l'histoire, hein, les historiens ont quand même raison de dire que euh, le Midrash, en tant que structure explicite et désormais cohérente, hein, mise en œuvre de manière cohérente, n'est né qu'à la fin du IIe siècle de notre ère, début, fin du IIe siècle et vers le IIIe siècle, sûrement là, c'est mis en œuvre. Mais euh, si le Midrash devient explicite, visible et cohérent à partir de cette époque-là, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant, simplement, auparavant, il était dans les limbes de la grossesse et de son travail. Hein. Et donc, ce pas un processus clair, parce qu'il n'était pas encore né comme tel, on peut dire ça comme ça. Hein. Et donc, il a fallu attendre le travail de la grossesse, qui fut long et laborieux, hein, jusqu'à ce que, vers le deuxième siècle, le Midrash ne naisse et ne devienne le cœur du judaïsme rabbinique. Voilà donc pour l'histoire. C'était le deuxième point. La révélation suppose toujours une réception active. Et la... excuse-moi, est-ce qu'il faut que tu avances ton texte ou pas Parce que là, on est toujours sur la première page où est-ce qu'il y a des oui, choses Oui, il n'y euh, a pas de problème. Je n'ai pas de problème technique. En fait, ce, ceci, c'est juste l'introduction euh, générale que j'avais faite. Et le texte que je vais lire dans la suite, le, ce sera le midrash, l'exemple le, le, le, du midrash que je vais faire. Donc, je suis toujours dans l'introduction. Ok, merci. Donc laissez-vous guider par l'oralité avant de vouloir euh, des écrits. <rire> troisième point. Merci de, de ta question, elle est importante pour ne pas euh, perdre, vous, vous troubler en tout cas. Voilà. Le troisième point d'introduction, c'est que cette réception, puisqu'il y a une réception active qui est sollicitée par Dieu lui-même dans sa parole de la part de, du côté de l'homme, et eh bien, puisque cette réception est active, elle va aussi nécessairement être multiple c'est-à-dire euh, qu'il va y avoir, comme je l'ai dit, un conflit des interprétations, des interprétations multiples, divergentes et différentes. Je vous rappelle le très beau verset du psaume hein, qui nous fait comprendre cela. C'est le psaume 62, 12. « Dieu dit un, et j'entends deux, car la force est à Dieu. » Autrement dit, il y a, la parole divine est tellement riche que quand il dit un, moi j'entends deux. C'est-à-dire, sa parole va résonner sur moi de telle manière que euh, je ne parviens pas à en, en maîtriser la richesse. Et ça, chez moi, ça éclate, hein, comme le disent les rabbins, ça éclate en mille morceaux. Ici, on vous dit deux parce que c'est le début de la pluralité. Hein. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ce qui est chez Dieu unique, ben, c'est vrai il n'y a, a qu'une seule Torah, par exemple. Hein. Et bien, chez nous, ça devient de multiples Torahs parce que d'après Rabbi Akiba ou d'après Rabbi Ishmael, ben, pas, on ne donne pas la même interprétation, d'après Hillel non plus, d'après le non plus, etc. Et donc, nécessairement, euh, l'interprétation euh, est, est multiple. C'est intéressant au niveau des chrétiens, vous avez quand même le même phénomène à ce niveau-là. Il y a un seul Jésus, et puis il y a quatre évangiles. Et ces quatre évangiles, ils sont irréductibles. On a essayé de les mettre ensemble, ça ne marche pas. Comme si le témoignage humain était nécessairement multiple. Je vous le dis d'une autre manière, euh, de nouveau, dans les textes bibliques, hein. il y a un seul peuple, oui, mais il y a douze tribus. Et chaque tribu, elle a son propre témoignage, et elle a sa manière à elle de recevoir cette interpellation divine et d'en témoigner. Voilà, donc pour la même vérité, ou le même appel divin, eh bien, toujours une pluralité humaine qui y répond. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ne confondez pas, s'il vous plaît, la révélation avec un discours scientifique. La science, le scientifique, quand il parle, il veut avoir une référence unique hein, qui fait que son discours ne peut pas être mal compris. Hein. Donc, on va essayer, dans la, la, quand on fait de la science, on va essayer d'obturer les fenêtres, si vous voulez, c'est-à-dire de, de réduire la, la, la sémantique, le, le, la, le sens des, des mots, à une seule exception dans le cadre de la théorie dont on parle. Et donc, nécessairement, le scientifique réduit la portée du langage hein, pour être sûr de faire Référence au même fait, c'est une nécessité scientifique absolument générale. Or, Dieu quand il parle n'est pas un scientifique qui parle, il ne vous veut pas un discours scientifique, il fait un discours, une parole plutôt, il faudrait dire, ce n'est pas un discours du tout, c'est une parole, hein, où il en appelle à vous, et donc le sens de ce discours est complètement différent, il ne s'agit pas pour Dieu de vous dévoiler la vérité, c'est-à-dire les faits. Hein? Non, il s'agit pour Dieu d'en appeler, appeler à votre faire. La, la science vise les faits. Dieu appelle votre faire, ce n'est pas la même chose. Hein? Il vous fait surgir à quelque chose qui n'est pas, pas encore là. Hein? Il vous appelle à faire advenir les temps messianiques, par exemple, ou la parousie, ce que vous voulez, c'est-à-dire à faire advenir un monde où l'humain sera enfin humain. Il y aura de la place, il y aura la paix pour tout le monde, il y aura de la place pour tout le monde. Mais ça, ce n'est pas encore le fait. Donc, il n'y a pas de vérité ici. La vérité, elle est à construire. Vous voyez on a une autre vision ici de la vérité. Ce n'est plus une vérité faite, c'est une vérité à faire. Je vous renvoie à ce niveau-là, au très beau livre de Franz Rosenzweig, L'Étoile de la rédemption. Mais je vous donne un autre exemple. C'est un exemple qu'on trouve dans les, que les rabbins nous ont enseigné, je ne veux pas reprendre le Midrash pour, pour pouvoir... Euh, les rabbins nous enseignent que la vérité a été jetée pour que Dieu puisse créer l'homme. Dieu a jeté la vérité en terre, et du coup, il est dit dans le psaume 85, 12, que la vérité germera de la terre. Autrement dit, la conception de la vérité, déjà ici dans la Bible, n'est plus une vérité euh, rei et intellectu, hein, c'est plus l'adéquation la, de la chose à, à, à, la, à la pensée, c'est une vérité à construire à travers l'histoire humaine. Et c'est ça la grandeur de la vérité biblique. C'est que chaque homme porte sa part de vérité et que Dieu a besoin de toutes les parts pour construire la vérité finale qui n'adviendra qu'à la fin. Et donc il n'y a pas encore de vérité. Nous portons chacun la responsabilité de notre vérité propre et c'est à travers la vérité de chacun que se construit la vérité divine. Vous voyez, Dieu s'est retiré. Il a fait Shabbat pour nous laisser la place et pour nous demander d'occuper notre place, c'est-à-dire de témoigner là où nous sommes, de la justesse de son retrait et de son interpellation à la responsabilité. Il a eu raison de se retirer pour nous laisser la place. Vous voyez comment je témoigne de son retrait et comment je témoigne de sa gloire à travers mes actes et comment, à travers ma vérité j'ouvre à la vérité finale, qui sera la vérité divine, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de renoncer à la vérité de Dieu, hein, mais cette vérité ne m'appartient pas, hein, elle ne m'appartient que par ma part, c'est-à-dire ma manière propre de témoigner de cette vérité. C'est important cela parce que ça vous fait comprendre donc, que euh, la vérité n'est pas un fait, c'est un faire, c'est un travail. Hein. On parlait du culte, c'était des gens qui parlaient du culte, le culte en hébreu c'est avodin, hein, c'est le travail. Vous avez laissé tomber Dieu, c'est-à-dire le culte de Dieu. Non, non, ce n'est pas le culte, c'est le travail que le divin vous invite à faire pour faire aboutir l'histoire, c'est-à-dire pour faire accoucher l'histoire de l'humain qu'elle porte en elle, mais pas encore complètement, parce qu'on n'est pas encore véritablement dans un monde humain. Et je rappelle de nouveau ici, au niveau des chrétiens, vous pouvez interpréter cela, cette, cette vérité qui devient multiple par le travail de l'homme, vous avez un texte fondamental, je vous rappelle, dans Matthieu 25, 14-30, la parabole des talents. Et pour moi, la parabole des talents, elle, elle parle, enfin, c'est mon interprétation, bien sûr, hein, j'attends je, je, la réaction des chrétiens, euh, elle parle du, du Midrash. C'est-à-dire comment l'homme, à partir des cinq talents, ou des deux talents, ou de, du talent que Dieu lui a donné, comment l'homme va faire fructifier cela, hein, pour donner plus à Dieu, parce que Dieu attend ce plus. Hein, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Voilà, et c'est important parce que ça veut dire que la parole divine, donc, est, comme on le dit dans, dans les versets, elle, elle, elle, ne vient, elle ne part pas dans le monde pour ne rien faire. Hein. Elle va au contraire faire germer l'histoire humaine. Elle est là pour dynamiser la société, l'histoire, et donc permettre à l'homme d'advenir à lui-même et à sa véritable stature. C'est très important. Je terminerai donc cette troisième partie de mon introduction en vous donnant un exemple de ça. Hein. Et ce en fait, cet exemple que je donne reprendra en fait toute l'introduction. Et l'exemple, c'est liturgique. On a très bien, on a, vu, on a, on a traversé avec Jean tout à l'heure pas mal de la liturgie. Bon, comment est-ce qu'on monte à la Torah Est-ce qu'on dit une bénédiction avant, une bénédiction après hein, Ici, moi j'insiste sur un, un, un, un événement central lorsqu'on lit la Torah. Donc maintenant, vous le savez, on lit la Torah euh, quatre fois par semaine au moins. Puisqu'on la lit le Shabbat matin, le Shabbat après-midi, le lundi matin et le jeudi matin. Voilà. Et puis s'il y a des fêtes, on ajoute aussi. Ou des, ou des jeunes, ça dépend. Et donc, euh, mais quand vous lisez la Torah, on vous l'a dit, c'est un rouleau. Et sur ce rouleau, quand vous lisez le rouleau à la Torah, de la Torah à la synagogue, ben, vous n'y découvrez que les consonnes. Il n'y a inscrit que les consonnes. Alors, on sait très bien depuis longtemps maintenant que la tradition, ben, elle a mis en ordre les voyelles. Et non seulement elle a mis en ordre les voyelles, mais aussi des signes de cantilation. Et je vous assure que quand on doit apprendre par cœur, alors les voyelles, ce n'est pas très bien un problème, dans une paracha de la semaine, c'est-à-dire un, un des passages qu'on lit le Shabbat, vous avez deux ou trois mots qui sont peut-être un peu difficiles. Le reste, si vous connaissez l'hébreu, c'est vraiment assez facile de le lire. Par contre, les signes de cantillation, c'est-à-dire en fait, c'est en même temps la cantillation et c'est en même temps une ponctuation beaucoup plus élaborée que ce qu'on a en français. Eh bien, ça, c'est très difficile à retenir. Sur chaque mot, il y a un signe de cantillation, Et vous, vous devez tout apprendre par cœur. Malheur, malheur à vous, s'il n'y avait pas une bonne mémoire, hein. Ce serait beaucoup plus simple si les rabbins nous avaient permis d'écrire et, et les voyelles et les signes de cantillation. Or, ils nous ont interdit formellement. Hein. Si dans un Sefer Torah que je lis à la synagogue, je découvre une voyelle ou un signe de cantillation, il est impropre, je dois, le, je dois le, le, le fermer et en chercher un autre qui n'est pas cela dans, en lui. Donc, c'est un impératif, comme si les rabbins étaient masochistes hein, et qu'ils aimaient souffrir ou sadiques même faire souffrir les autres. Pas du tout. Le sens, c'est le suivant. C'est que dès que vous lisez la Torah, vous interprétez. Il n'y a pas de lecture sans interprétation. Pourquoi Parce que dès que je lis, j'ajoute des voyelles que la communauté m'a apprises. Mais ce sont des voyelles qui ne sont pas écrites. Et donc, j'interprète. La lecture de la Torah écrite n'est possible que par la Torah orale. Et donc, les deux sont inextricablement liés, sans que je puisse les confondre. On a fait, de nouveau, Jean l'a très bien vu ce matin. Il faut pas, le targoum ne se fait pas en lisant... Il y a un qui est la tradition écrite et le Targum, il est, il est, il est de l'autre côté. Oui, mais en même temps, euh, je ne veux pas lire non plus sans, sans tout de suite être dans le niveau de l'oralité puisque j'ajoute des voyelles qui ne sont pas écrites. Et donc le sens du texte, c'est ça qui est important. Le sens absolu du texte n'appartient qu'à Dieu. Je n'y aurai jamais accès. Puisque le sens absolu du texte, ce sont les voyelles, les, les consonnes, pardon, sans voyelles. C'est ça le texte écrit et donc la Torah écrite ne fait pas sens en elle-même, elle ne peut faire sens qu'à travers l'interprétation que j'en fais, à travers la voix, hein, c'est les voyelles, à travers la voix à chaque fois personnelle que je vais introduire dans le texte. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, euh, techniquement, on a mis au point le fait que c'est un balcoré qui, qui lit à votre place quand vous montez à la Torah, c'est une catastrophe. Hein. Si, si, les, si les juifs aujourd'hui avaient conscience de ce qu'ils qu font quand ils montent à la Torah, ils ne laisseraient pas le balcoré lire à leur place. Monter à la Torah, ça veut dire quoi Ça veut dire s'élever à cette capacité que l'homme a de faire résonner sa voix en réponse à l'appel divin dans le texte de la Torah. C'est une chance inouïe. Et ça vaut bien une demi-heure, une heure de travail à la maison avant d'arriver à la synagogue. Mais c'est là qu'on voit que les Juifs ne savent plus ce, ce dont ils témoignent, malheureusement, parce qu'ils ils, ils, ils ne font, font pas cet effort. Alors que c'est fondamental. C'est là que j'adviens à moi-même, à mon nom propre, face à Dieu, parce que ma voix fait résonner l'interpellation divine à ma manière propre. Voilà, j'ai fini avec cette introduction. J'ai une introduction très rapide, hein, trop rapide comme toutes les introductions, mais ce n'est pas grave, hein, parce que mon but, c'est de vous ouvrir à un univers de sens qui résonne, et qui doit continuer à résonner, parce qu'il est pour nous, pour la tradition rabbinique, hein, le lieu même de la bénédiction par Dieu de l'homme. Qu'est-ce que c'est la bénédiction C'est précisément la capacité pour l'homme d'avoir un avenir qu'il peut encore construire, qui ne ressemble pas de manière fatale au passé et à ses violences et à ses échecs. Non, je peux encore m'investir de manière nouvelle dans le texte avec ma voix pour le faire retentir et résonner de nouvelles manières et donc le relancer dans l'histoire pour que l'humain reste toujours possible à travers mon interprétation et ma responsabilité. Voilà, c'est ce que je voulais dire de manière très générale, et maintenant j'arrive enfin au texte je vous ai mis le texte en hébreu alors je commence par le petit verset que j'ai commenté est, on est au chapitre 6 de la Genèse, verset 9 et le texte nous dit, c'est le début de la paracha, d'ailleurs de Noé, voici et les toldotes noires, voici les enfantements littéralement les enfantements de Noé mais ça veut dire en hébreu toldote c'est aussi l'histoire Noé était un homme juste intègre Parmi ces générations, Noé marchait avec Dieu. Voilà. Si vous entendez ce, ce verset, vous allez tout de suite entendre qu'il y a un problème. Pourquoi ben Parce qu'on aurait pu dire, euh, Tamim, hein, Tamim intègre, parfait ou intègre. On aurait pu dire tout simplement, Noé était un homme juste, intègre, et Noé marchait avec Dieu. Pourquoi ajouter dans ces générations Parce qu'en ajoutant cela, ben si on avait dit intègre, ben c'est clair, il était intègre. Mais quand on ajoute dans ces générations, il y a deux possibilités. Soit on ajoute, soit on retranche. Et c'est ces deux possibilités que le Midrash, que je vais citer, va reprendre. Je ne vais pas le lire en hébreu, ce serait euh, trop difficile pour euh, le peu de temps que nous avons devant nous. Je vais tout de suite aller à la traduction que je vous ai faite. Donc, on va, on va commenter le dans ces générations qui est, voilà, c'est au niveau de la méthodologie, euh, biblique, midrachique, dès qu'on qu peut dire la même chose en, en, avec moins de mots que ce qui est écrit dans le verset biblique, il faut commenter les mots en trop. On aurait pu dire, Noé était, était injuste, intègre, point. On a ajouté dans ces générations, donc ça veut dire que le texte fait un clin d'œil, vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu vous fait un clin d'œil pour vous dire interprète. Autrement dit, ici ce n'est pas clair et donc, dans la tradition rabbinique, on va, on va, on va être de véritables flaireurs, chasseurs d'incongruité dans le texte biblique. On va chercher toutes les petites euh, dissonances, les petits trous, les petits silences, les petites, euh, les petites expressions un peu maladroites, pour essayer de, de leur donner du sens. Voilà, donc, dans cette génération, c'est en trop. Hein, Qu'est-ce que ça signifie Rabbi Judas et Rabbi Nehemi, deux rabbins, se, dis se disputent hein, sur, sur l'interprétation de Nehemi. Midrash Rabbah, je vous rappelle, c'est un midrash euh, très important dans la tradition rabbinique. Hein, sur Genèse, on pense que c'est vers le 5e siècle de notre ère. Rabbi Judas a dit, il était juste dans ses générations. S'il avait été dans la, la génération de Moïse ou dans celle de Samuel, il n'aurait pas, pas été considéré comme juste. Autrement dit, il n'est juste que, que parce qu'il a été dans cette génération où il n'y avait personne. Dans une rue d'aveugles, le borgne est appelé clairvoyant, évidemment. Mais s'il était dans une rue où il n'y avait que des, des gens qui ont leurs deux yeux, le borgne serait appelé aveugle. Et on continue par une parabole. Hein. Je renvoie déjà à ce que va dire peut-être euh, François tout à l'heure. Hein. Parabole, machal, de quelqu'un qui possédait une cave à vin. Il lui a tourné au vinaigre. De même le deuxième. Le troisième était devenu de la piquette. C'est un peu moins grave que le vinaigre. Les gens lui, dirent, lui dire, mais c'est de la piquette. » Sous-entendu, c'est imbuvable. Il lui répondit. « Et y en a-t-il du meilleur que celui-ci » Et lui dire non. Ainsi, Noé était-il juste dans cette génération S'il avait vécu dans la génération de Moïse ou dans celle de Samuel, il n'aurait pas été considéré comme juste. Voilà un très beau passage. Parce qu'on est en train de dire, il était juste dans cette génération ou intègre dans cette génération. Hein. Donc en fait, s'il avait été dans une autre génération, il n'aurait pas, pas été considéré comme juste. Parce que Moïse et Samuel, c'était de vrais justes. Donc, donc Noé, comprenez, n'était pas un vrai juste. Que veut, dire le, que veut nous dire ici Rabbi Judas Il veut nous dire quelque chose de très important. C'est pour vous rassurer. Moi, j'ai l'impression de Rabbi Judas. On vous rassure en vous disant, euh, vous avez l'impression, quand vous lisez le texte biblique, que Dieu il a décidé de, de faire périr tout le monde, parce que voyons l'état du monde et la violence endémique qui, qui, qui, qui habite ce monde. Hein, ça nous fait penser à une certaine actualité, ça aussi. Eh bien, il se dit, ben, ça vaut vraiment on pas la peine de laisser l'humanité se détruire les uns les autres, on va tout détruire d'un coup, et comme ça, euh, on mettra fin à cette violence insidieuse hein, et rampante qui finit par être un cancer généralisé. Non, euh, rassurez-vous, Dieu a cherché un juste. Et comme il n'y en avait pas, mais il a trouvé Noé. <rire> c'était de la piquette, oui, mais enfin, c'était mieux déjà que du vinaigre, mais ce n'était pas vraiment du vin et donc il a trouvé un juste un moitié juste et ce qui, et ce qui nous rassure c'est que ça veut dire que de toute façon Dieu cherchait quelqu'un à sauver il ne voulait pas en fait réellement la fin de l'humanité et donc il a, il a trouvé celui avec lequel il, pouvait, il pourrait relancer l'histoire de l'humanité voilà qui, qui est pour nous rassurant mais tout de même pour Noé c'est un peu fort de vin de je ne sais pas ce qu'il faut dire ça en, en jouant mauvais, méchamment sur les mots euh, c'est un peu fort quand même, le pauvre Noé il n'était pas vraiment juste en fait. Et je vous rappelle que euh, Rabbi Judas a de quoi se, sur quoi s'appuyer. Hein. Contrairement à Abraham, quand euh, Dieu a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorre, qui s'est mis à discuter avec Dieu, hein, ça c'est injuste. Mais ben, Noé, quand Dieu lui a dit je vais détruire le monde entier, il n'a même pas discuté. Est-ce que c'est vraiment être juste ça, de sauver sa peau sans essayer de sauver les autres, ses copains son peuple, l'humanité. Voilà donc un drôle de juste pour Rabbi Judas. Heureusement, il y a Rabbi Nehemi qui dit le contraire. Rabbi Nehemi a dit, vous voyez de nouveau l'importance ici, euh, le texte biblique n'est pas une vérité absolue. Il est un signe qui nous fait un signe en appel à notre interprétation. Donc je peux être d'accord avec judas Rabbi Judas, et je peux être d'accord avec Rabbi Nehemi. Ce n'est pas nécessaire d'être dans un sens ou dans l'autre. Parfois, on peut considérer Noé comme un vrai juste. Rabbi Nehemi a dit donc, au contraire, s'il a été juste dans ces générations, il l'aurait été encore plus s'il avait vécu dans la génération de Moïse ou de Samuel. S'il est parvenu à rester un temps soit peu juste dans une génération complètement pervertie, mais s'il avait eu l'honneur et le bonheur de se trouver avec des gens qui étaient bien plus, bien plus justes que ceux de sa génération, il aurait été une personne beaucoup plus, beaucoup plus juste qu'il n'y l'a été réellement. Parabole. Parabole d'une bouteille de parfum fermée hermétiquement et déposée entre des tombes, sous-entendu puantes, dont le parfum embaumait l'entourage. Donc malgré la, la, la pestilence hein, des tombes, le parfum euh, embaumait l'entourage malgré le fait qu'il était fermé. Eh bien, si cette bouteille se trouvait en dehors de ce cimetière, combien plus embaumerait-elle son entourage, évidemment S'il était dans, dans, un, dans un parc fleuri et, et avec de, de, de, de, de, des odeurs délicieuses, il est sûr que son odeur aurait une, une, une, une ampleur et une, une beauté beaucoup plus, beaucoup plus fortes. Et comme on a peur que vous n'ayez pas compris la première parabole, on vous donne une deuxième parabole. Parabole d'une vierge qui résidait dans une rue constituée là où et dont la réputation, malgré tout, est restée intacte, incroyable, parce qu'elle n'habite pas au bon endroit. S'il s'était trouvé dans une rue de femmes respectée, combien plus sa réputation aurait elle été grande, évidemment. Ainsi Noé, s'il a été juste dans ses générations, la plus forte raison l'aurait-il été dans la génération de Moïse ou dans la génération de Samuel. Et vous voyez qu'ici, sans mauvais jeu de mots, Néhémie a repêché Noé de la noyade. Enfin, je rigole. Il l'a remis sur son arche, hein, sur son piédestal, et il a refait de Noé un juste. Mais non, est-ce que Noé est juste ou pas Eh bien, c'est la vraie question. Vous pensez que vous êtes juste ou pas, vous ben, Par certains points, sans doute. Et par d'autres points, quoi du tout. C'est la vraie question du juste. Est-ce que vous pouvez être juste et être sûr d'être juste est-ce que la justesse d'un homme, sa capacité finalement d'être humain, est un fait avéré, comme les faits scientifiques Ou est-ce que c'est un faire et que dans le faire, eh bien, il y a une hésitation qui est inhérente au faire Lorsque je fais, est-ce que je sais ce que je, si ce que je fais est bon ou mauvais Je vous parle, je suis sûr que je suis bien entendu <rire> ou que je m'exprime bien. C'est un risque. Et tout acte, toute action, toute parole aussi, est un risque que je prends. Est-ce que je suis sûr que quand je prends ce risque, je suis du bon côté, que je suis en train d'agir de, de, de manière juste Non, il y a une hésitation inhérente, structurelle à l'action de l'homme. Et donc, Noé, on peut penser qu'il est juste, on peut penser qu'il n'est pas juste, qu'il ne saura jamais. Vous voyez l'interprétation ici, elle nous met devant quoi eh bien, Elle nous met devant notre humanité hein, qui, est au cœur, non, qui est travaillée par une hésitation. Une législation par rapport à la question de la justesse de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Est-ce que nous sommes véritablement à la hauteur de la responsabilité de l'humanité qui est la nôtre Est-ce que vraiment le monde, après qu'on soit passé dans ce, dans ce monde, sera meilleur ou au contraire, est-ce qu'il sera pire Est-ce qu'après mon passage sur cette terre, le monde sera euh, plus riche dans l'acception humaine du terme hein, ou plus pauvre est-ce qu'il y aura plus de possibilités Est-ce qu'il y aura une dynamique plus juste Une orientation meilleure Ou est-ce que ben, c'est comme si je n'étais pas passé Parce qu'en fait, je n'ai rien fait même, j'ai un peu euh, pas, pas vraiment arrangé les choses. J'ai ajouté du désordre au désordre. Et après moi, le déluge. Voilà, la question fondamentale, c'est celle-là. Et vous voyez que le Midrash ne vous parle pas du passé. Il vous parle de votre présent, il vous parle de vous. Il est en train de vous poser la question, vous êtes qui, vous vous êtes le Noé juste ou le Noé pas juste Et maintenant, à vous de répondre, mais je ne peux pas le faire à votre place. C'est dans, dans votre vie et dans vos actes que vous pouvez répondre à ce Midrash. Et ce Midrash doit donc, comme la parole de Dieu, continuer à résonner sans arrêt en vous, en vous posant, en vous posant les justes questions. La question de la justesse de votre vie. Est-ce que Dieu a eu raison de vous créer, de vous mettre là, et d'attendre de vous ce qu'il attend de vous, en vous aimant est-ce que vous justifiez l'amour divin par rapport à vous Voilà la question fondamentale de ce, de ce petit Midrash. Je vais continuer parce que dans la suite du même verset, on va avoir un autre Midrash des mêmes personnages, qui va creuser un peu plus avant euh, cette question de nos... Je vous prends dans le Midrash Rabbah, Genèse 30, 10, Lamed Yud. Noé marchait avec Dieu. Oui, parce que le verset, je vous rappelle, Noé hein, était injuste, intègre parmi ses générations, il marchait avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Bien sûr, alors vous avez quand même la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce <rire> que ça veut dire qu'il marchait avec Dieu Comment, comment est-ce que on peut marcher avec Dieu hein? ben, nous, De nouveau, vous avez Rabbi Judas et Rabbi Némi qui vont essayer d'interpréter ce texte. Rabbi Judas dit... Parabole d'un prince qui avait deux enfants. L'un grand, c'est-à-dire qui avait déjà grandi, qui était devenu adulte, c'est ça que ça veut dire. Et l'autre petit, encore enfant. Il a dit au petit, marche avec moi. Et il a dit, marche devant moi. Vous voyez la belle, la, la belle parabole. Ben, ça dépend quel âge vous avez. Avec le petit, on va dire, ben Dieu va dire, marche avec moi. Ben, Noé, c'est donc le petit. Et il a dit au grand, marche, marche devant moi. Ainsi, à propos d'Abraham, dont la force était belle, autrement dit, c'était quelqu'un d'adulte et de responsable, un adulte dégrisé et euh, sachant, sachant marcher de l'avant, l'erlecha va vers toi. Hein, il, ainsi, à propos d'Abraham, dont la force était belle, il est dit « marche devant moi et sois intègre ». C'est vrai, c une, une, c vrai dans le sens, ça se trouve dans le texte, hein, Genèse 17.1, « Sois marche devant moi et sois intègre ». Et C'est marrant parce que c'est juste le verset qui ouvre à la circoncision où Abraham, après la circoncision, il sera tout sauf intègre. <rire> intéressant. Comme s'il fallait perdre quelque chose pour devenir intègre. Étrange. Voilà. Mais de Noé, dont la force était mauvaise, il est dit, Noé marchait avec Dieu. Vous voyez qu'ici, Rabbi Judas est en train de critiquer de nouveau Noé. Apparemment, Rabbi Juda, pour lui, non seulement ce n'est pas injuste, mais c'est vraiment un enfant. Ben à l'enfant, on dit « marche avec moi » et à l'enfant adulte qui a déjà grandi, c'est-à-dire qui est déjà responsable de ses actes, hein, on dirait dans la tradition juive qui a déjà fait sa bar mitzvah, et bien on lui dit « marche devant moi ». Quelle est la différence Mais On est en train de vous décrire ici deux, deux relations à Dieu, c'est-à-dire deux modalités de la religion, hein, qui malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, se trouvent dans toutes les religions vous avez les gens qui deviennent religieux parce qu'ils ont besoin d'un soutien ils sont incapables de marcher tout seuls et donc ils rentrent en religion, ils cherchent la religion pour avoir l'ossature, pour recevoir de la religion l'ossature qu'ils n'ont pas par eux-mêmes ils ont besoin d'une canne pour s'appuyer ils ont besoin d'un cadre qui les, qui, les, qui, les, qui les cadre précisément qui les structure et donc ils vont dans la religion on dirait dans la tradition rabbinique pas pour elles mêmes ils vont dans la religion de manière intéressée ils ont besoin qu'on les nourrisse Ouais. Ils ont besoin d'une nourrice. Hein. Et Dieu, pour eux, c'est leur nourrice. Parce que sans Dieu, ils ne pourraient pas vivre. Bon. C'est une modalité de religion qu'il faut respecter. Oui, mais ce n'est quand même pas fameux. C'est le type de religion infantilisante. Où on demande finalement aux religieux qui vous enseignent de vous maintenir dans un état d'enfant. Surtout, on ne veut pas en bouger, parce que ça nous dérangerait, et ça nous, ça nous obligerait à devenir responsables de nos actes. Je vous rappelle quand même que cette infantilité, hein, c'est euh, ben précisément ce qu'on critique à, presque à chaque chapitre de la Torah hein, à propos du peuple d'Israël qui, sans arrêt, ben fait l'enfant, joue à l'enfant dans le désert. Hein, et il veut chaque fois retourner en Égypte. Et puis Moïse est obligé de, de, de recadrer, de se mettre en colère. Et ben Dieu même Dieu lui-même se met en colère, etc. Pourquoi ben Parce que vous avez une, une religion infantile. Et que ce n'est quand même pas cette religion-là qu'on cherche. Quand on est fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on n'est pas seulement les fils de Noé. Et donc les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, devraient être à la hauteur de leur patriarche et pas revenir à une religion du style Noé. Et puis vous avez une autre religion, une autre, une autre modalité de la religion. C'est la religion d'Abraham. Nous nous disons, vous voyez, c'est important ici. Nous nous disons, aussi bien juifs, chrétiens que musulmans, fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, fils d'Abraham Eh bien, c'est marche devant moi n'attends pas que je te dise ce que tu dois faire c'est toi qui ouvres la voie autrement dit désormais ta responsabilité elle est pleine et entière à toi de témoigner de moi par tes actes par ta responsabilité dans le monde j'attends de toi que tu m'ouvres la voie des Dieu. Hein, c'est quand même impressionnant ça marche devant moi et sois intègre c'est à dire sans toi Dieu ne sera pas présent dans l'histoire c'est ton témoignage qui doit témoigner précisément de la présence divine dans l'histoire, par tes actes, par tes paroles, par tes actions, par tes pensées. Lorsqu'on te voit agir, parler, penser, hein, on doit se dire, ah ben ça c'est un vrai témoin de Dieu. Et vous voyez, c'est peut-être là aussi, puisqu'on est dans ce cadre-là, c'est très important, hein, que euh, juifs et chrétiens peuvent travailler ensemble. Hein. Nous, sommes, nous nous découvrons depuis Vatican II, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant, mais bon, c'est déjà très bien qu'on l'ait fait depuis lors même ça commence à, à recevoir de la bouteille, hein, on parle de Noé toujours ici, euh, ça fait 65 ans déclaration de l'Australie Tate, euh, pardon pas encore 65, 55, je suis un peu trop rapide là, je, je voudrais que ce soit déjà 65, mais euh, ça commence à dater, euh, et puis c'est important parce que ça veut dire que chacun de nous témoigne à sa manière dans la, la, dans la place qu'il occupe de Dieu, pour que Dieu redevienne véritablement présent dans l'histoire. Et donc, nous avons besoin les uns des autres, pas seulement par amitié, ce qui est très important, bien sûr, hein, mais parce que nous voulons que notre témoignage porte dans l'histoire, hein, et que le fait de, de nous rencontrer chacun à sa manière comme témoin de, du même Dieu, eh bien ça nous renforce dans notre dynamique. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui dans cette journée d'études, par exemple. Hein. Il ne s'agit pas pour les Juifs de convertir les chrétiens, ni pour les chrétiens de été les Juifs. Il s'agit de, de, de creuser chacun, chacun là où il est, notre propre témoignage de devenir plus capable, chacun là où il est, dans la, dans la communauté qui est la sienne, du témoignage qui est le sien. Et de marcher donc d'un pas encore plus allègre et avec un dynamisme encore plus grand devant Dieu. Ça, c'est une religion dégrisée, ce n'est plus une religion infantile où j'attends tout de Dieu, mais c'est à moi de marcher devant lui et de proclamer la venue du roi par mes actes, par mes paroles et par mes pensées. Voilà l'opinion de Rabbi Judas, je ne vous cache pas que j'aime beaucoup Rabbi Judas, <rire> c'est un rabbin très intéressant. Voilà, mais je vais quand même, et Rabbi Nehemi quand même, et donc il faut que je laisse place à Rabbi Nehemi, qui va défendre Noé comme il a commencé à le faire dans le midrash précédent. Mais vous allez voir que sa défense va enfin, quand même coûter certaines plumes à Noé, et qu'ici, Rabbi Judas a enfoncé un coin, quelque part, dans, euh, dans la garde de Rabbi Nehemi. Je lis le je lis Midrash et puis je l'interprète. Rabbi Nehemi a dit, « Parabole de l'ami du roi, qui s'enfonçait dans une boue profonde. Le roi a regardé et l'a vu. Il lui a dit, « Puisque tu t'enfonces dans la boue, marche avec moi. » Comme il est dit, Noé marchait avec Dieu. Et à quoi ressemble Abraham À l'ami du roi. C'est la même chose, tous les deux sont des amis du roi, qui a vu le roi s'avancer dans des allées obscures, dans des rues obscures. Son ami l'a vu et a commencé à l'éclairer à travers sa fenêtre. Autrement dit, il a ouvert la fenêtre, il a pris le chandelier et il a éclairé Dieu dans la rue où il passait. Le roi a regardé et l'a vu. Il lui a dit, puisque tu m'éclaires déjà à travers la fenêtre, viens et éclaire devant moi, devant moi, c'est-à-dire sur la terre d'Israël, le lieu où je suis. Ainsi le saint bénit-il a dit à Abraham, « Puisque tu m'éclaires déjà de Mésopotamie et dans ses environs, viens éclaire devant moi en terre d'Israël, comme il est dit, il, c'est-à-dire Jacob, bénit Joseph et lui dit, le Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui me fait paître depuis que je suis là jusqu'au jour. » Donc, le Dieu devant lequel ont marché mes pères, c'est bien sûr Abraham. Mais on nous apprend ici qu'Isaac a fait la même chose. Ils étaient tous les deux témoins de Dieu. et Ils marchaient devant Dieu, mais dans cette opinion, bien sûr, de Rabbi Nehemi, il s'agit d'une autre manière de marcher devant Dieu. Je reviens en arrière maintenant et je vais expliquer ce que Rabbi Nehemi a dit. Un roi qui, de l'ami d'un roi qui s'enfonçait dans une boue profonde. Il s'agit bien sûr de Noé. Noé, eh bien, il s'enfonce dans la boue. Pourquoi Parce qu'il y a une génération, une génération de, de, de crapules. Eh bien, quand vous êtes dans une génération de crapou, crapules, vous n'avez plus de, de repères vous ne pouvez plus vous tenir à quoi que ce soit. Vous êtes en train, comme je vous l'ai dit, de, de se noyer. Hein. C'est intéressant, c'est ce, ce, la deuxième fois que je, est Noé, me, me, me, euh, Noé qui a été... Comment dire J'oublie mon français. C'est Noé là. Noé qui a été aidé par Dieu, hein. euh, eh bien, il a été Noé, sauvé de la noyade. Il allait se noyer dans la boue. Le roi a regardé et l'a vu, il lui a dit, « Puisque tu t'enfonces dans la boue, marche avec moi, comme il est dit, Noé marchait avec Dieu. » Autrement dit, Noé est un vrai juste, pour rabbi Nehemi. Simplement, il était dans des conditions tellement insupportables que la seule manière pour Noé de continuer à être juste, c'était de se raccrocher à Dieu. Et ça aussi, c'est vrai. Vous voyez qu'ici, pour rabbi Nehemi, la, la religion de Noé n'est pas une religion infantile, comme je l'ai dit auparavant. Il, il, y a, il existe des situations humaines et historiques, où euh, tout, tout fout le camp, où on a l'impression que les repères, et vous voyez que ça, c'est très proche de notre situation présente aussi, hein, où on a l'impression que les repères sont tous en train de s'effondrer les uns après les autres. Je vous rappelle que même c'est exceptionnel ce qu'on vit, depuis grosso modo le 19e siècle, avec l'avènement du monde moderne, tous les repères traditionnels ont été remis en cause, hein, partout dans le monde. Et c'est vrai pour les chrétiens, pour les juifs, pour tout le monde. Ça fait un, un tsunami nous vivons un tsunami culturel en fait, depuis deux siècles c'est important de le savoir et donc quand vous n'avez plus de repères il est important que Dieu puisse vous sortir de la boue c'est à dire que vous puissiez vous accrocher à lui mais c'est pas parce que vous êtes infantile c'est parce que vous êtes dans une situation catastrophique et bien parfois vous avez besoin de marcher main dans la main avec Dieu c'est vrai c'est important dans ces cas là c'est le seul recours et donc Noé il n'avait pas le choix c'était les circonstances Tandis qu'Abraham, il était dans d'autres dans circonstances. Et à quoi ressemble Abraham À l'ami du roi, qui a vu le roi s'avancer dans des allées obscures. Hein, autrement dit, euh, Dieu était euh, avancé incognito, on ne le voyait pas. Il est caché. Et donc, euh, comme il est caché, ben, les gens ne euh, le respectent pas, ils ne le voient pas, ils peuvent le heurter, etc. Ce n'est pas sympa. Et donc, son ami l'a vu, il a commencé à éclairer à travers la fenêtre pour que ben, d'abord les gens euh, lui, lui témoignent d'un minimum de respect hein, et que le roi lui-même puisse s'y retrouver hein, là où il se trouve. L'OA a regardé et l'a vu. Il lui a dit, « Puisque tu m'éclaires déjà à travers la fenêtre, viens et éclaire devant moi, c'est-à-dire hein, dans la terre d'Israël, puisque c'est là que Dieu, on vous dit dans un verset de Deutéronome, hein, euh, je crois que c'est le, le chapitre 11, hein, une terre que les, que, que, que les yeux de Dieu euh, recherchent sans arrêt. Ce n'est pas le verset précis, mais vous irez voir, et j'irai voir moi aussi. Hein, c'est à peu près cela. » La tradition s'est basée là-dessus pour dire qu'il y avait une présence divine exceptionnelle en terre d'Israël. Et donc, si, Abra si Dieu demande à Abraham de venir l'éclairer là-bas, c'est parce que ben c'est là-bas qu'il veut qu'il l'éclaire. Et donc, ici, l'interprétation du Midrash, est de dire que, euh, et c'est quand même intéressant ici, hein, l'interprétation c'est quoi C'est que Noé avait besoin de l'aide d'Abraham, pardon, Noé avait besoin de l'aide de Dieu Tandis qu'ici, c'est Dieu qui a besoin de l'aide d'Abraham. Elle est intéressante, cette adoration de Rabbi Nehemi. Comme si l'homme Abraham est celui qui ouvre la fenêtre pour éclairer, pour montrer au monde la présence divine, pour témoigner donc, en ouvrant cette fenêtre, de la présence divine dans l'histoire. Et donc, quand, quand, quand Dieu a vu qu'Abraham... Euh, lui faisait du bien, je ne sais pas comment vous voulez dire que je dis ça, hein. vous voyez que c'est assez impressionnant de dire des choses comme ça, et bien, lui a dit « bon, ben, Puisque tu, déjà, tu, as, tu as déjà commencé en Mésopotamie, tu n'es pas un lieu excellent pour ça, éclaire-moi là où je suis, c'est-à-dire en terre d'Israël, et comme ça tu, ton témoignage, hein, il ne sera pas, comme dit Jésus, mis sous le boisseau, hein, mais il sera vu par tous. » Vous voyez que je fais des références aussi aux Évangiles, hein, puisqu'on est dans le cadre d'un dialogue. Et donc tu vas éclairer là où tout le monde te verra. Tu seras un témoignage universel, et pas seulement un témoignage particulier perdu dans les ténèbres de la Mésopotamie. D'où euh, le verset qu'il cite. Il bénit, il, Jacob bénit Joseph et dit, le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui me fait paître depuis que je suis là aujourd'hui. Et donc on a bien compris ici que euh, Abraham a marché devant Dieu. Vous voyez que ici, ce n'est pas comme chez Barabbas-Judas qu'il ouvre le chemin, c'est-à-dire que c'est lui qui finalement, euh, c'est lui qui finalement Dieu va suivre Abraham. C'est important, dans le, je, je rappelle au niveau de Rabbi Judas, dans la tradition juive, ça veut dire que c'est et ça, ça se retrouve dans la tradition chrétienne. Ce qui sera noué par toi en, sur la terre sera noué par toi dans le ciel, dit, dit Jésus à Pierre. Mais C'est exactement la même chose ici au niveau de la tradition rabbinique. Ce que les rabbins nouent sur terre, Dieu le noue sur, dans le ciel. Autrement dit, Dieu suit l'homme. C'est l'homme prenant ses responsabilités, celui qu'on nomme Abraham, puis Abraham, Isaac, Jacob, etc., Israël. C'est l'homme prenant ses responsabilités que suit Dieu. Ça, c'est Rabbi Judas. Pour Rabbi Nehemi, c'est autre chose. L'homme doit éclairer le chemin de Dieu. Ce n'est pas, pas l'homme qui véritablement crée le chemin de Dieu, si vous voulez, simplement il éclaire dans l'histoire, il témoigne hein, de, des voies de Dieu. C'est un peu plus atténué chez Rabbi Nehemi que chez Rabbi Judas. Mais c'est important, ici vous voyez quand même que euh, dans cette vision de, de Rabbi Nehemi, euh, Noé, Noé est quand même, malgré tout, hein, une religion, on pourrait dire, une manière de, de relation à Dieu moins. Euh, alors, ce pas moins efficace, mais en tout cas, plus ténue, dans le sens où euh, ben elle dépend de l'aide de Dieu. Alors que, ici, dans, dans le cas d'Abraham, de, de, de, de, hein, c'est Abraham qui, qui d'une certaine manière, éclaire. Le divin. Et on va rebondir donc sur cette dernière phrase avec une dernière interprétation. On va interpréter désormais le, le, le verset de Genèse 48, je crois. Je suis, caché. Mon écran est un peu cachant là. Voilà, c'est Genèse 48, 15. Par Rabbi Ochanan hein, et Rech Lakish. À propos de ce verset donc de Genèse 48. Rabbi Ochanan a dit Pour ce berger, qui se tient debout et regarde son troupeau de brebis. Rej Lakish a dit, pour ce président qui voyage et qui est précédé par les anciens selon l'opinion de Rabbi Yochanan nous avons besoin de sa gloire, c'est-à-dire la gloire de Dieu selon l'opinion de Rej Lakish il a besoin de notre gloire voilà de quoi parle le Midrash de nouveau ici ben parce que vous avez un petit problème euh, pourquoi quand Jacob parle il fait une différence entre Abraham Isaac et lui-même il dit, le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac donc ils ont marché devant et puis il dit à propos de l'Ubam, mais ça c'est l'humilité de Jacob, il ne va pas dire le Dieu devant lequel j'ai marché, vous voyez que ce serait de la présomption ici, de se présenter comme celui qui guide Dieu. Et vous comprenez que c'est bien ça qu'il entend par rapport à ses pères. Non, il dit que le Dieu qui est derrière moi, mais qui me fait paître. Autrement dit, même si je marche devant lui, c'est lui qui me guide, depuis que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Donc Rabbi Yochanan et Raïsha Kish ont bien entendu. Rabbi Yochanan a dit pour ce berger qui se tient debout et garde son troupeau de brebis. Autrement dit, Jacob s'est comparé hein, à, à, au troupeau en fait que Dieu conduit. Et donc, si le troupeau est devant le berger, ça ne veut pas dire que c'est le troupeau qui guide le berger, c'est l'inverse. Hein? C'est le berger qui guide le troupeau. Autrement dit, c'est ce que dit Rabbi Yohanan, nous avons besoin de sa gloire. Nous sommes le troupeau, Dieu nous guide, et nous avons besoin de sa gloire pour nous guider. Ben, c'est évident. Qu'est-ce qu'on ferait sans Dieu oui, il y a le danger de la religion infantilisante. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait sans Dieu Mais Rech Lakish ne dit pas du tout. C'est la première partie qui est importante. Jacob a dit la suite par humilité, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le Dieu devant lequel on marchait, mes pères, Abraham, Isaac, et en fait, quelque part moi aussi. Autrement dit, Rech Lakish a dit, pour ce président qui voyage et qui est précédé par les anciens, hein, ce président comprenait ce roi, par exemple, hein, eh bien, il, est, il, a, il a besoin de gens qui annoncent sa venue. Pour proclamer sa gloire autrement dit ceux qui ouvrent la voie c'est bien les anciens abraham isaac et jacob hein, qui ouvrent la voie de dieu et donc dieu a besoin de, de notre gloire il a besoin de notre témoignage et sans notre témoignage quelque chose de sa gloire serait diminué et voyez qu'ici de nouveau le midrash vous met devant une, une hésitation structurelle est-ce que c'est nous qui avons besoin de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui a besoin de nous Est-ce que je peux répondre à cette question ben En fait, je suis obligé d'avoir les deux opinions. Je suis obligé d'entendre que c'est Dieu qui a besoin de nous et obligé d'entendre que c'est nous qui avons besoin de Dieu en même temps. Dieu a besoin de notre témoignage, sinon, euh, qu'est-ce qu'il qu qu aurait fait en se révélant la révélation de Dieu signifie que Dieu nous interpelle, nous appelle, pour nous donner, mettre entre nos mains, le cœur de son désir et de sa volonté. Donc ça veut dire qu'il a besoin de nous. Quand euh, dans les dix paroles, par exemple, Dieu, Dieu dit « tu ne tueras pas ben, », ça veut dire que désormais, si je veux tuer, je peux tuer. Hein. Oui, mais il me, me supplie, il, il m'ordonne, il me supplie, donc. C'est ça les commandements, hein. Il exige de moi de ne pas tuer. S'il te plaît, construis une société, construis une histoire telle qu'un jour, il sera, il sera interdit, de, ce sera plus possible de tuer. S'il te plaît. Donc, il a bien besoin de nous, puisque le cœur de sa volonté désormais est entre nos mains, et que si nous, nous interdisons nous-mêmes de tuer, alors sa volonté sera faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce n'est pas simplement un, un vœu pieux. Hein. Ça veut dire que réellement, mais sa volonté dépend de mes actes. Et que dans chaque acte que je fais, Dieu doit être présent en tant qu'instigateur de cet acte. Vous savez que dans la tradition kabbalistique, par exemple, quasiment à chaque acte que fait un homme, il dit une formule, il dit une formule, où il rappelle qu'il est en train d'unifier le nom divin. C'est-à-dire quoi Il est en train d'unifier la volonté divine qui s'est révélée au Sinai et la réalité historique. Mais ça, c'est l'œuvre que nous faisons sans arrêt. Et c'est ça notre responsabilité. Et le Midrash vient nous rappeler donc que d'une part, nous avons besoin de la gloire de Dieu, parce que sinon, sans révélation, qu'est-ce qu'on pourrait euh, interpréter Et d'autre part, Dieu a besoin de notre gloire, c'est-à-dire il a besoin de notre témoignage. Et nous devons témoigner et porter dans ce témoignage la présence divine dans l'histoire. Et donc le royaume de Dieu est entre nos mains. Et malheureusement, les violents s'emparent du royaume. Et on les laisse s'emparer du royaume. C'est une catastrophe. Ce ne sont que les fanatiques qui dicte l'histoire des religions Pourquoi est-ce qu'on laisse faire les fanatiques Mais ils sont en train de remettre le témoignage du divin en question. Ils sont en train de faire du Dieu un Dieu violent, un Dieu qui ne s'impose que par la force, la puissance et la violence. Mais pourquoi on les laisse faire, ce faux témoignage Il faut les empêcher, il faut réagir. Alors je ne sais pas comment, sûrement pas en prenant leurs armes et en faisant comme eux. Le fanatisme contre le fanatisme, c'est toujours une catastrophe. Mais tout de même, ils sont en train de remettre le monétisme en question. Et donc, il faut réagir parce que nous sommes responsables. Et lorsqu'on massacre des, des... Alors, vous voyez, c'est même plus seulement en Syrie ou lorsqu'on massacre des chrétiens et que... Pourquoi Comment, comment est-ce qu'on va laisser faire Il faut réagir, c'est-à-dire, il faut comprendre que c'est l'avenir même et, la, et la, la, la gloire de Dieu qui est en question. Alors, je ne sais pas comment, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi, sûrement pas. Hein? Mais comprenez que notre responsabilité est impliquée là-dedans et donc notre justesse aussi. Et qu'il y a des moments où on a besoin de Dieu, comme ici euh, Noé a besoin de Dieu d'après ennemie, mais il y a des, beaux, des moments où Dieu a besoin de nous, et où nous devons réagir, parce que si nous laissons les choses en état, eh bien euh, le, le monde se détruit lui-même. Et ça c'est quand même, je terminerai avec ça, Noé euh, c'est injuste, mais il dit quand même, après moi, le déluge. Donc je suis quand même plutôt, plutôt d'accord avec Judas, hein, on a besoin parfois de, de, de la religion comme soutien. On a besoin parfois de la religion infantile, c'est vrai. Mais s'il n'y a que ça, c'est très dangereux. Et il y, a, il y a quelque chose chez Noé qui est dangereux, parce qu'il euh, dit après moi le déluge. Il se sauve lui-même, mais n'aurait-il pas dû sauver beaucoup d'autres. Alors, il a sauvé que les animaux, on a de la chance. Est-ce qu'il n'aurait pas fait, pu faire plus Voilà, c'est la question qui nous taraude. Hein. Et vous voyez que ici c'est la conscience morale à laquelle le Midrash s'adresse, en fait. Le Midrash s'adresse à la conscience morale de l'humanité hein, parce que pour lui, c'est là le cœur de la parole divine. Dieu nous interpelle en nous disant, comme il dit dans le jardin d'Éden, quand l'homme vient de faire la faute, « Où es-tu » C'est-à-dire, « -dire, Où en es-tu »« Qu'est-ce que tu as fait »« Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» hein Et vous voyez que c'est une, une parole qui est Troublante, parce qu'elle exige de nous de répondre présent. Je vous rappelle que quand Dieu l'interpelle, il lui dit Où ouais, es-tu Il s'est caché, l'homme s'est caché, et il dit et, et plutôt que de prendre sa responsabilité, il dit C'est pas moi, c'est la femme. Il faudra attendre Abraham, vous voyez, c'est de nouveau Abraham, pour que quand Dieu l'appelle, Abraham, Abraham, Abraham dise Me voici. C'est ça la responsabilité. Eh bien, le cœur de la révélation pour le Midrash, c'est précisément le, le fait que Dieu nous appelle par notre nom propre, Abraham, Abraham, Moïse, Moïse, Samuel, Samuel. Il nous appelle par notre nom propre pour que nous advenions à nous-mêmes à travers cette responsabilité à laquelle il nous convie. Et cet advenu à nous-mêmes, c'est une exigence, ce qu'on appelle en hébreu la mitzvah. C'est une exigence, c'est un commandement, c'est-à-dire c'est le sort de Dieu lui-même dans l'histoire qui est entre nos mains, c'est à nous de témoigner là où nous sommes de la royauté de Dieu et je reviens sur ce premier midrash dont je vous a parlé, Israël c'est le royaume de Dieu ça veut dire que porter le nom d'Israël c'est dans chaque acte chaque parole, chaque pensée témoigner de la présence de Dieu dans l'histoire vous avez compris qu'on est très loin d'être à la hauteur de ce nom c'est un nom qui nous appelle de l'avant beaucoup plus que c'est un nom qu'on possède et donc le midrash a eu raison de dire mais vous vous appelez Israël, ça y est vous êtes le royaume de Dieu non pas du tout, vous allez conquérir ce nom vous allez devoir conquérir ce nom de haute lutte et dans une obscurité quasi totale. Pourquoi dans l'obscurité? Parce que votre lumière est importante et qu'elle ne peut luire que dans l'obscurité. Comme le dit un très beau Midrash, il euh, faut que je me rappelle, oui c'est à propos de la lune et du soleil, hein. une bougie n'éclaire pas à midi. La bougie à midi, elle est écrasée par le soleil. Pour le Midrash, la révélation divine, ce n'est pas le soleil qui écrase la lumière humaine. Non, c'est l'inverse. Pour le, pour le Midrash, la révélation divine, c'est celle qui suscite la lumière humaine à elle-même et qui a besoin de cette lumière pour témoigner du divin dans l'histoire. Nous sommes les témoins de cette lumière, c'est ça que le Midrash veut enseigner. Et le Midrash, je vous rappelle, hein, pour terminer, c'est pas seulement la méthodologie, je vous l'ai dit, c'est une anthropologie et même une théologie, même s'il n'y a pas vraiment de théologie dans le judaïsme, c'est une théologie, c'est en fait… Euh, le cœur de l'histoire même humaine qui, qui, qui est résumé dans le Midrash le Midrash veut nous faire comprendre et c'est le cœur du judaïsme que euh, nos actes sont importants pour Dieu nos paroles sont importantes pour Dieu nos pensées sont importantes pour Dieu c'est à travers eux que nous témoignons du, du divin et donc le Midrash c'est pas seulement l'herméneutique c'est pas seulement l'interprétation c'est le lieu où répondant interprétant la parole divine répondant à elle je suis en train de témoigner dans l'histoire et donc, je suis en train de faire advenir le royaume de Dieu. Ubéra, Nous que ce soit rapidement et de nos jours. Amen. Merci beaucoup, Edouard. Vraiment.